Je dirais que la, la qualité que doit avoir avant tout un, un responsable d'un dispositif très mixé avec plusieurs modalités, c'est d'arriver en fait à embarquer plein d'acteurs, de l'informatique, euh, des acteurs euh, du terrain, parce qu'il faut euh, des animateurs, il faut des relais, il faut des champions. Euh, il faut arriver à convaincre et à dialoguer aussi avec nos sponsors. Donc, euh, finalement, le sponsoring, c'est aussi la clé euh, du, du, du succès, parce que dans ces cas là, toutes les équipes et l'encadrement est avec nous. Donc, euh, d'arriver en fait à avoir cet appui, à savoir dialoguer et, et, et avoir confiance dans, les, dans, dans tous ces acteurs et, et puis, euh, et puis oser oser euh, par passion euh, se dire bah, je vais essayer de faire ça, je me lance euh, dans des tutoriels, je me lance dans des nouvelles modalités euh, en se disant bah, si ça marche pas tant pis j'aurais essayé. Euh, J'aime bien la phrase que j'ai vue il y a pas longtemps qui disait que ceux qui disent que ça marche pas laisse ceux qui essayent continuer d'avancer euh, que j'ai vu sur les réseaux sociaux là euh, récemment parce que finalement euh, bah, c'est ce qui fait euh, des réussites euh, comme, euh, comme celle de ce, de ce projet. Euh, bah, qu'on est, qu est, qu est ravis en fait, d'avoir euh, d'avoir remporté ce grand prix voilà, donc, euh, bah, les facteurs clés de succès c'est avant tout en fait, d'emmener euh, de, les gens autour de soi euh, et puis d'oser